Le printemps est de toutes les saisons, celle la moins chère à mon cœur au fond. Ces promesses ne sont que viles mensonge, puisqu'après l'hiver, enfin je ne songe qu'au Neige à peine fondu des sentiers, que les fleurs les conquièrent sans compter. Invasion d'un couleur vert-rouge ou bleu, vous donner de la tête, je De silence, où es-tu donc Ivresse des sens, des sons, que de son Mes oreilles pleuraient de ce chahut Toi, insecte, bourdonne tant Qui engourdissait l'atmosphère, reviens me prendre tous ces paquets d'air, ces mille parfums, fragrances subtiles, tous levant des souvenirs. Sont devenus ces douces potées. Qu'au coin du feu nous avons partagé pour du gratin et mille autres fromages. Sur de froides salades on lave que dans neuf mois à peine Tu reviendras, toi, l'hiver saison reine Nous faire oublier le printemps moqueur cœur, faire taire les oies.